Holisme, la totalité est-elle plus que la somme de ses parties Cette importante question est à la base du grand clivage qui structure la sociologie. Le holisme est l'un des deux grands courants issus de cette rupture. Ce courant étudie la société comme un tout, qui est plus que l'addition des comportements individuels qui la composent. Chaque personne est dépassée par ce tout, chaque membre de la société est donc soumis à des forces sociales qui déterminent les pratiques individuelles. L'autre grand courant, c'est l'individualisme méthodologique qui perçoit la société comme la stricte addition des comportements individuels. Les individus ne sont pas contraints dans leur action. Et c'est l'agrégation de tous les comportements individuels qui forment la société. Aujourd'hui, cette opposition est peut-être un peu dépassée. Mais c'est une histoire bien trop longue à vous raconter dans une short de la Sociothèque. A très bientôt